Les amis, il y a trois mois de cela, quand j'ai fini de monter le local, j'ai lancé ma première émission en direct de celui-ci qui s'appelle Loop. Alors vous avez suivi pour la plupart, je pense, les vlogs et vous avez vu toutes les hésitations que j'avais eues à des moments entre partir sur un décor en fond vert et partir sur un décor réel. On a opté pour le fond vert, ça a réussi pendant quelques temps, au début c'était un peu schlag, à la fin c'était beaucoup mieux mais... Voilà, avec le temps, je me suis rendu compte et les expérimentations que j'avais envie de revenir à un vrai décor. Tu vois, un truc assez stylé, assez sympathique. Et je sais que c'est compliqué à faire, tu vois. Et derrière, je me baladais sur YouTube et un jour, je tombe sur une vidéo d'un mec archi cool anglophone qui fait une vidéo où, en gros, il fait faire une pub de pizza, oui, Zero van par des mecs sur Fiverr. Et donc, du coup, il, après, derrière, juge et réagit un petit peu à ce que les gens lui ont rendu. Donc, lui, c'était plutôt du montage vidéo. Et moi, je me suis dit, mais attends, Fiverr, ça, c'est un site où il y a plein de d'indépendance ce n'est pas une OP, voilà je le dis directement je ne suis pas payé, fuck Fiverr, voilà c'est bon d'ailleurs mais c'est juste un site où il y a plein d'indépendants qui travaillent et dessus vous pouvez trouver voilà du montage vidéo, vous pouvez trouver des mecs qui font de la voix off, vous pouvez trouver de la rédaction, du digital, la compta et du design d'intérieur et c'est là que ça nous intéresse les amis, je me suis baladé sur le site et j'ai choisi cinq personnes pour du coup designer le prochain décor IRL de mon émission, d'accord Donc ces personnes ont reçu des fichiers, des photos, ah, d'accord, des consignes, des bails, j'ai répondu à leurs questions, j'ai un peu aiguillé pour certains, et ils avaient la lourde tâche de me présenter du coup des décors de loup. Je vais vous les montrer, hein, mais il y a une petite sélection Voilà, euh, j'ai pris euh, cette personne I will design and decor your interior space Donc du coup, à chaque fois, tu vois J'ai pris des personnes qui connaissent un petit peu le truc Tout en leur expliquant le contexte que c'était fait pour une émission Etc. Euh, j'ai continué ici Avec euh, Mademoiselle Amber I will give professionnel intérieur décor design plan With Ikea. Ok, bah why not Let's go. Mila intérieur, alors là On est euh, sur quelqu'un, à chaque fois, bien noté un hein, 5 étoiles avec 24 euh, 24 notations euh, On est sur quelqu'un qui a l'air d'être absolument Chaud, euh, Mila dit un absolument mais il job and I had the most wonderful experience. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui a l'air d'être assez talentueux. Kushrou Abid je crois, ou ABLD à la fin, je sais pas. On va l'appeler Kushrou pour la vidéo. Mais en tout cas, I will do modern and minimal interior design and decoration. Ok, vas-y, why not On enchaîne également. Et la dernière, Landra, enfin Laura Druon, pardon, qui était francophone d'ailleurs au, au passage, donc dédicace à elle. I will help you create your interior decoration. Donc voilà pour les personnes que j'ai sollicité. J'ai reçu tous leurs travaux, ça y est, certains ont mis un peu plus de temps que d'autres mais tout est arrivé J'ai fait le max pour pas être spoilé D'accord donc on va le découvrir tout de suite Et on va noter nous mêmes Je vous dirai le prix que j'ai payé à chaque fois Et euh, ce sera au vous également dans les commentaires de Dire ce que vous avez préféré peut-être qu'on pourrait mixer certains décors Sait-on jamais peut-être certains sont plus difficiles que d'autres Peut-être que d'autres sont complètement ratés d'autres complètement réussis Bah tout ceci on va le découvrir C'est parti Aïe aïe aïe aïe aïe j'ai la pression je vous cache pas que j'ai la pression on va regarder si vous voulez bien par ordre de combien j'ai payé au plus cher donc on va commencer du plus petit au plus grand et la personne que j'ai payé le moins cher à la personne que j'ai payé le plus cher Et la personne que j'ai payé le moins cher c'est Anks d'accord A-N-K-S et elle elle m'a coûté 46 euros donc pour 46 euros elle m'a refait un décor avec tous les fichiers que j'ai envoyé Découvrons tout ceci. C'est un petit PDF, d'accord, avec dedans... Oh Ça commence gentil avec une petite vue du dessus, à ce qu'on voit. Donc euh, voilà, je leur ai montré l'angle du local, etc. La petite, euh, la petite table, là, comme ça, avec les micros. J'aime bien les chaises qui sont design, qui sont assez cool. Euh, du coup, elle a repeint les murs en noir. Je lui ai dit que c'était une possibilité, avec également une petite armoire avec un petit truc dessus. Ça a l'air d'être une machine à café. Des petits ballons de foot. Donc ça, c'est une personne qui m'avait demandé ce que j'ai de quoi je parlais, etc. Donc euh, ouais, ouais, ouais, la petite... Euh, bah, C'est pas vraiment une armoire, ça a l'air d'être plutôt un enchaînement d'étagères en bois. Le petit trophée YouTube et tout, des petits, euh, voilà, des petits machins euh, euh, également dessus, histoire de rendre le truc cool. Le petit logo loupe, comme ça, j'ai bien envie de voir s'il y a un autre angle de, de choses avec un rideau derrière noir. Eh hey Non, franchement, il y a de la gueule. Oh là là là là. Eh hey Franchement c'est bien pensé. Je, je dis pas euh, exceptionnel ou quoi que ce soit, j'ai pas pris la tarte de l'année. Mais pour un espace qui est quand même réduit, il faut savoir qu'à peu près chaque côté possède 3 mètres, d'accord euh, Franchement, le côté noir comme ça, la petite étagère avec des petits trucs, tu vois, c'est relativement facile à installer. Bon, là, il y a une poubelle. <rire> La poubelle elle est ailleurs dans le local <rire> Pas mal Alors le logo par contre je me demande comment je suis censé le faire Parce que pour le coup tu vois la, la sorte de truc comme ça ça prendrait beaucoup de place Donc faudrait que je vois Donc euh, le logo ici euh, rend le truc un peu compliqué Mais sinon plutôt pas mal La carte de Lyon Mais j'avais pas vu la petite carte de Lyon alors il faut savoir que Loup, moi j'aime bien parce qu'il y a avoir cette identité lyonnaise tu vois j'aime bien affirmer dedans il y, de, y a maintenant un nouveau segment micro trottoir et tout dans les, villes, dans les rues de Lyon j'aime bien le fait que ce soit produit chez moi tu vois dans ma ville et tout donc euh, ce côté là me plaît genre elle m'a demandé qu'est-ce que tu aimes et elle l'a pris en compte et, et ça rend assez bien alors là par contre le rideau et tout c'est sobre mais c'est propre franchement j'aime beaucoup ce décor et comment il rend ah elle l'a même fait avec la table donc faut savoir que la table bah, c'est parfait qu'elle l'ait designée comme ça je dois leur envoyer un, un, un, un, un décor 3D, enfin une visualisation 3D à quoi elle ressemblerait et cette table là, bah elle me plaît énorme, et bah je tiens à dire que c'est avec, avec les différents angles de vue et tout, donc la caméra pour tout le monde, un angle de vue sur le côté ici un angle de vue. Ah bordel, avec toutes les références de tous les achats. Attends, mais elle m'a fait les choses, mais, mais tellement proprement. Donc j'ai les références de tous les achats. Donc il y a majoritairement du Ikea. C'est très bien, ça se trouve très facilement, d'accord, je suppose. Ah Designo Lyon Affiche Ikea Ikea Ikea. Non, mais pas. alors super propre. Custom Table, c'est celle que je vais avoir. Ikea allez, le Chef de chaise de bureau gloss noir. Ok. Ok ok thank you. Et bah franchement, très bonne surprise, très bonne surprise. Il y a un autre fichier avec la shopping list, magnifique. Euh, donc, euh, maintenant, on a, ouais, j'ai plus qu'à acheter les trucs, c'est, parfait. Bon, il y, y a, les prix des machins, je lui ai dit qu'il y avait pas spécialement, je lui ai dit, j'étais pour à peu près, s'il fallait acheter les trucs, je lui ai dit, je peux mettre jusqu'à 1000 balles si besoin, c'est pas un problème. Alors, la poubelle, je vous cache pas que, voilà, c'est pas, pas spécialement besoin. Ouh, 300 balles la chaise, s'il fait monter le truc à 2000 balles au total. Ouh, lolo, lolo, lo, un petit 2000 euros pour des éléments de décor. Mais c'est pas grave, franchement. Je pense que tu peux adapter mais au global franchement bon travail ça me plaît franchement pour 45 euros avoir une personne qui m'a fait un décor comme ça euh, qui est anglophone qui connaît pas le twitch Game, qui connaît pas youtube et qui demande, pose quelques questions et envoie ça je suis content je suis satisfait passons à ambre donc euh, amber que j'ai payé 72 euros cette fois elle c'était je crois le focus ikea si je dis pas de bêtises let's go regardons tous Logo in neon sign, d'accord, donc un logo en néon, bon, ok, d'accord, donc il y a la room, ok, donc là elle visualise, donc en fait c'est, le... ici c'est l'angle le... du mur, le côté droit avec, euh... ah ouais, c'est, c'est un, Pff, niveau design c'est un peu moins ouf quand même, <rire> on va pas se mentir, donc il y a la plante ici, il y a la porte du mur, en fait je visualise par rapport à la le truc, alors à côté une armoire ici, une armoire là, deux, trois choses dessus, je suis un peu moins fan, je vous cache pas En fait, j'ai du mal à me projeter, vous voyez ce que je veux dire J'ai du mal à, à me projeter, à m'imaginer dedans, en fait. Donc, euh, d'accord, ouais, bon. Celui-là, je suis un peu déçu, je vous cache pas. Alors, en soi, ok, le mur tout en, en, en, en violet, pardon, ce qui sont les couleurs de l'émission avec le logo en néon, why not Je vois le délire un peu avec l'armoire et tout, mais vu que j'ai du mal à me projeter dedans... Bah, je trouve ça pas ouf voilà voilà bon genre pas mentir bon, voilà euh, disons que amber merci pour le travail bien entendu il est toujours respectueux je sais que c'est du métier créatif donc euh, ça peut pas plaire à tout le monde mais pour le coup c'est pas vraiment ce que j'attendais donc euh, bah tant pis et merci amber voilà voilà Mila Intérieur, le troisième, donc c'est celui avec les 24 trucs, 5 étoiles, donc c'est Mila, c'est une américaine, si je dis pas de bêtises, non, argentine. I will be your intérieur décorateur et elle m'a coûté 87 euros. This work was done with a lot of love, I hope you will like it. Ça a été fait avec beaucoup d'amour, regardons tout ça. Ok, donc on arrive avec une palette de couleurs, déjà, et tout, non, propre, propre, c'est bien, ça, ça, ça a l'air d'être un peu travaillé, donc les, les couleurs du logo et tout, elle a ajouté 2-3 trucs. Design proposal, the main idea is to achieve a space that reflects flex de image of the loop logo. Donc avoir un petit espace qui met en avant l'image du logo loop. Comment est-ce qu'on fait ça et eh ben il faut créer un environnement avec pas beaucoup de variations de couleurs sur le mur et sur les objets. Comme ça, ça ne enfin voilà ça, ça ne s'oppose pas entre guillemets. Donc elle va focus sur les couleurs et euh, sur euh, la shape un petit peu. Oh là là, ça c'est du design qui fait plaisir. Là on peut voir déjà, elle a fait pareil que la première du coup, vue d'au-dessus avec la table comme je l'ai montré, ainsi que des chefs D'accord, le logo en néon sur le mur et sur le côté également une petite, du coup, enfin un enchaînement d'étagères en quelque sorte. Waouh, waouh, waouh, waouh, non non, non, non, non, ça claque, ça claque, ça claque. Forcément, ça fait penser au premier dans la mesure où euh, du coup le mur est en noir, d'accord, le mur est en noir et il y a une petite étagère. Mais là, j'aime bien le côté triple étagère avec un côté juste le logo et à droite du décor. Ça mélange pas les deux, chaque mur est défini avec quelque chose et le rendu global, bah, je suis désolé. Désolé, il explose. Franchement, j'apprécie ce que je vois. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Franchement, entre le premier et le troisième, je vais rechecker. mais j'aime beaucoup celui-ci, là. Il me parle énorme. Alors, juste le plafond, euh, voilà, il bah, est plus difficilement faisable, ça, vu la, la, la shape du local. Mais là, à l'heure actuelle, c'est sobre, propre, en noir avec une bonne couleur et pas très compliqué à mettre en place en fait. Pourquoi Enfin franchement c'est pas hyper compliqué à mettre en place et ça rend le truc super bien. J'aime beaucoup. Alors j'avoue la table est moins stylée chez moi mais au global c'est propre. Et on a vu qu'on aura une nouvelle table qui arrivera, bah, tout ça va s'imbriquer correctement. Mila intérieur très bon travail. Franchement excellent. J'adore. Franchement très très propre. Merci Mila. Euh, très très satisfait. Madame Keshrou, qui, elle, si je ne dis pas de bêtises, vient du Pakistan. Exactement, donc on est sur une pakistanaise, alors elle, son travail m'a coûté euh, la somme de 98 euros du coup, et elle m'a rendu un travail qui, je crois, euh, franchement, j'ai eu, euh, Alex qui a eu la chance de voir avant moi, et il m'a dit que là, on était sur du sale, après c'est peut-être un poil plus compliqué à faire, mais je crois qu'on est sur du sale. Regardons ensemble. Pardon <rire> Mon dieu Ah oui, là, c'est... Franchement, ça, là, c'est gangster. <rire> Franchement, c'est gangster des ouf. Alors... Je le vois, donc du coup euh, Voilà, voilà, voilà, il y a un petit floor plan Avec, euh, du coup, elle explique Voilà, wooden paddling, donc ça veut dire que là euh, Avec des mesures d'ailleurs, hein, propres Elle veut que ce soit des panneaux de bois, du coup, avec Le logo loop dessus, peut-être en stickers Peut-être peint, je ne sais pas, une petite étagère Simple avec un peu de truc, elle Elle elle, elle a fait le truc à fond sur Le fond, du coup, euh, parce que le fond Là, on le voit, reprend les couleurs de l'émission, le code Couleur, d'accord, alors franchement, en termes De goût, je pense, limite, peut-être que Je le préfère au premier, quoique je le trouve un peu moins sobre mais c'est pas forcément ce que je demandais d'accord donc euh, j'apprécie la démarche par contre en termes de de technicité et de réalisation pour faire ça c'est un autre métier. Franchement, c'est un, un tout autre métier. Ah ouais, là là, on est sur un truc vraiment beaucoup plus compliqué que enfin beaucoup plus compliqué à faire que les autres. Ou c'était globalement soit bah du coup on se rappelle le troisième le néon ou alors euh, quelques pièces par exemple des étagères et tout installé. Là on n'est pas sur des étagères, là on est sur beaucoup de de, de trucs de bois, des gros panneaux de bois. Il y a de la découpe, il y a de la menuiserie, il y a beaucoup de peinture avec en plus. Je suppose que là c'est du bois, euh, d'accord Ça doit être des plaques de bois. Donc du coup il faut acheter avec les formes, faire de la découpe, des trucs. Énorme travail. Franchement énorme travail. Je sais pas trop me placer. Alors, pour être honnête, lui, je le trouve exceptionnel. Je le place... Ouais, non. En fait, je préfère la sobriété des premiers, du premier et du troisième. Mais lui, il est beaucoup plus impressionnant et surtout extrêmement bien pensé. Pas que le reste ne le soit pas. Mais ça, là... Ça met une tarte Donc franchement Franchement Franchement Madame Kuchrou Félicitations à vous Vous avez fait un client satisfait et vous, vous voyez pourquoi J'ai pris plusieurs personnes différentes Ça permet d'avoir Des cerveaux différents De personnes ah, C'est que des anglophones Quasiment comme je vous ai dit et Ça permet d'avoir Des avis différents Des réalisations différentes Des cerveaux différents Qui travaillent du coup bah, différemment ah, je, moi, je vais me répéter En disant différents Mais vous avez capté Et au global Entre deux qui ont choisi La sobriété Une où c'était euh, Bon voilà c'était Ambre euh, J'ai un peu moins kiffé Et du coup la que Kuchrou qui nous a balancé une masterclass aux couleurs de l'émission. Ça pète beaucoup plus aux yeux, beaucoup plus difficile à mettre. C'est peut-être pas celui que je vais choisir, en tout cas. Mais c'est un qui va fait kiffer. Laura euh, Drillon, euh, Royaume-Uni. Donc, euh, elle, elle parlait français, je me rappelle. 36 euh, notes, 5 étoiles. Euh, Madame Laura m'a pris 215 euros pour ses travaux. C'est parti Option 1, 2, 3... Ouais, ouais, ouais, ouais Ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. D'accord. Donc il y a trois options. Ah, il y a trois options. Donc elle m'a offert vraiment trois options, la possibilité de faire trois trucs. Alors déjà, par exemple sur la deuxième, j'aime beaucoup la possibilité de mettre, vous voyez, un rideau sur la porte pour éviter qu'on la voie et tout en la laissant accessible. D'accord, ça rend le truc très cool et ça évite ce problème de qu'est-ce qu'on fait de la porte, est-ce qu'on la peint, est-ce qu'on la truc. Tu vois le rideau, pas mal. Je trouve qu'il s'en sert bien sur celui-là. Là, l'enchaînement des boîtes avec les couleurs et tout, c'est propre. Tu vois, j'aime bien. Je retrouve le jaune de loup ici, le logo là. Alors je sais pas comment que je suis censé le faire ici peut-être en stickers peut-être le peindre mais en tout cas là c'est c'est plutôt pas mal parce qu'en réalité du coup t'as pas énorme pas euh, enfin on va dire que la charge de travail est carrément acceptable et carrément euh, accessible facile euh, des petits cadres alors là dans les cadres je peux facilement imaginer par exemple de mettre des photos de l'équipe de Loupe des précédentes émissions des références vous voyez ce que je veux dire parce qu'on a des photos on a des trucs au cas à la rigueur les cadres on peut on pourrait les faire comme ça c'est plus euh, généraliste je dirais mais c'est pas mal non plus franchement j'aime bien le travail on voit qu'il y a des idées alors j'aime bien le fait d'avoir trois options euh, là, c'est bah, on voit, le, le mur est full peint, d'accord, au, au, au bail de loupe. On garde, encore une fois, éta une étagère, cette fois, qui vient en plus à gauche. Et à droite, les carrés et tout. Et sur la première option, alors forcément, là, là on est sur de l'étagère comme ça, avec plein d'autres trucs. Et, et j'aime bien le truc en verre, ici, là, vous voyez Et encore une fois, le logo. À chaque fois, elle, elle, elle, elle, le petit détail du logo mis sur le mur et tout. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Votre package inclus, ta en français... Non, franchement, j'aime bien, il faudrait... Bon, après, je prendrai le temps de le lire et tout. Ah, voilà. Elle m'a mis les références, etc. Ah non, franchement, le travail est clean. Le travail est clean, il y a rien à dire. Le travail est vraiment clean. Franchement, bravo. Bravo, bravo, madame Laura, je suis satisfait. Peut-être pas celui que j'ai préféré, mais je suis satisfait. Allez je vous fais un classement Je vous fais un classement En numéro 1 Dans mon cœur, Ce sera Anx Du coup le premier qu'on vient de voir Et paradoxalement La moins cher que j'ai payé J'ai beaucoup aimé Certaines choses Dans son décor Notamment les références Qui tu vois Rappellent Lyon L'émission Le logo placé un peu Pas bizarrement Mais franchement Un peu original Tu vois pas forcément au mur Mais ça colle bien Et je pense qu'il y a l'espace Pour le faire En tout cas franchement C'est bien pensé Et j'ai bien aimé le rendu Avec le côté propre Quasiment à égalité Dans mon esprit Franchement limite c'est les premiers ex -echo. Je mettrai derrière Et vous l'avez compris Mille à intérieur Avec ce décor là Qui rend vraiment de... enfin, de Super super bien Très sobre également Le côté mur avec le logo L'autre côté avec un peu d'étagère Etc C'est assez simple à faire Assez bien pensé Assez sobre et tout C'est vraiment tricali. En troisième je mettrais je Cushrou, Cushrou que vous avez vu juste avant Donc euh, là, là, il est exceptionnel ce décor, vraiment je suis extrêmement fan La seule nuance que je dirais c'est que c'est très compliqué à mettre en place Pas tant que ça, mais en réalité ça demanderait pas mal de travaux et tout Et après derrière le mur, bah enfin tu vois ce serait très dédié à ça Et ça coûterait je pense beaucoup plus cher Mais en tout cas franchement euh, je, je kiffe également le taf que euh, de, trouve de, de, de nous a donné En quatrième Laura, euh, franchement pas mal de trucs bien pensés Mais bon je dirais quand même un poil en dessous du reste C'est à dire que c'est peut-être un peu impersonnel, voilà c'est peut-être un peu impersonnel c'est très bien mais ça manque peut-être d'identité il euh, y a certains placements où elle a essayé avec les couleurs et tout le logo why not c'est même Bien, mais après, c'est les choix du cœur, voilà. Forcément, c'est pas ce que j'ai préféré. En dernier, bah, forcément, Amber qui était, euh, voilà, peut-être un petit peu moins quali, peut-être un petit peu à rebours. Encore une fois, on s'est du créatif. Donc, euh, en premier, euh, à peu près Execo, echo et euh, Mil intérieur. En troisième, j'ai mis Kushrou. En quatrième, Laura, euh, celle que j'ai payé le plus cher. Et Amber, en cinquième. Voilà, voilà. Je euh, prendrai bien vos commentaires pour savoir, mais je pense partir sur un des deux premiers ou peut-être un mix des deux. Je vais voir. C'est prendre les bonnes idées de l'un et de l'autre. Je sais pas, je vais checker. Mais en tout cas, ce sera un de ces décors-là qui je suis. Pose, ou en tout cas j'espère se euh, représentera le futur décor qu'il y aura dans Loop, que vous pouvez encore une fois trouver tous les jeudis 18h. Merci à ces créateurs. J'espère que ça vous a fait super plaisir. J'ai kiffé faire cette vidéo Fiverr. Franchement, si vous avez d'autres idées de trucs comme ça sympa à faire sur Fiverr, je sais qu'il y avait des mecs qui faisaient faire des montages vidéo, des mecs qui faisaient faire des bails comme ça, des voix off, des trucs. Je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir du concept et de faire des trucs cool autour de ce site. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, c'était pas une op, mais je pense que ça peut être sympa à faire. Si vous avez apprécié, partagez. Encore une fois, un like et tout. Vous connaissez tout ce que vous connaissez la démarche et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.